Euh, en début de soirée, Loïc Tanzi nous disait que le Real avait monté son offre à 180 millions avec euh, bonus compris. Euh, J'ai annoncé hier. Voilà, et là, sauf que là, ce soir, Marca euh, annonce euh, signature imminente. Eh oui, voilà. c'est fait signé, euh, Il faut, alors, pas, faut voir Marca puis voir la signature. Euh, José Félix Diaz. Euh, c'est qui, c'est le ]atoire. journaliste euh, ouais, Non, non, Marca. vedette. Euh, Donc c'est sérieux, très proche quoi. Du club, le, le cousin de Kevin Très proche, <rire> très proche de Rossin Sanchez, le directeur général. Donc, euh, ça sent très, très bon quand même. Euh, hier, bah, de toute façon, je vous l'ai dit, on l'a dans le jingle. Hier, quand j'ai parlé à Florentino Pérez, euh, il m'a dit euh, euh, Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Florentino Pérez, euh, j'envoie un message, il m'appelle. Et il me dit euh, Ah oui, 160 bah, 000 Déjà, 000 je t'arrête à ce que de la ça compétition. C'est "T'envoies un message, genre Flo, rappelle-moi. Pam, il te rappelle. Non, je lui ai dit, tiens, c'est mon nouveau numéro. <rire> non, je vous expliquer. Ah, J'ai envoyé un génial, numéro, il pas pas le message, numéro, tiens, c'est mon nouveau numéro PS. Au fait, comment ça va Mbappé Il me rappelle tout de suite, c'est mon nouveau numéro. Et puis, il me dit, ouais, t'as vu, ton, ton compte, on propose 160 millions. Euh, franchement, je vois pas comment le PSG peut refuser, etc. Nanana. Et là, je lui dis, il bah, y a Leonardo qui va parler. Et donc après, je le rappelle pour lui dire ben « Voilà, Leonardo, nana, il ouvre, on trouve la porte, etc. » Et là, Florentino, il me dit « Non, on ne va jamais mettre 220 millions comme espérait le PSG. » Il me dit « 10 ou 20 millions de plus, on peut essayer. » Et ben résultat, ils ont fait 10 plus 10. Donc, c'est simple. De toute façon, et j'en ai parlé dans les grandes gueules, mon autre émission avec l'After, parce que maintenant, je me dédouble ce matin. Mm – -hmm. euh, voilà, on est dans les chiffres. Je pense que le, le PSG a compris que le Real n'irait pas au-delà de, de, de la somme, là, parce que avec les bonus, ça ferait 180 millions. Attendez, cela dit en passant, c'est quand même un truc de malade. C'est un truc dingue. Ah non, mais là, c est, c est 180 millions à un ah an, on est sur une autre planète. Là. Je ne sais même hein. pas de quoi on est en train de parler. Ah et ben moi, et Mbappé paraît... devrait déjà être dans l'avion. Moi, j'ai du ça mal. Ça n'a à... aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça a un sens pour replacer le Real au milieu. Non mais, de mais de je, je, je du le du connais point. ce sens-là, bien ouais. sûr, bien sûr. Mais, mais, mais d'un point de vue purement financier, ça n'a pas de sens. Alors, mais, je vais voilà. juste reprendre quelques infos de la journée avant cette annonce de ce soir des Espagnols. Annonce que, que pour l'instant nous on peut pas confirmer. Hein. Je veux dire, voilà, on reprend là ce que disent les, ce que dit Marca, qui est un journal sérieux en Espagne. Est-ce que les deux clubs sont euh, sont, sont d'accord. Il y a eu une échange dans de mail. Deux. Ça voilà. fait par mail. Euh... Voilà, avec les deux clubs, seraient tombés d'accord. Alors en fait, les infos, les infos du jour, alors que j'adore, Simonet, on reverra le nouvel homme du mercato, tu avais quitte le studio avec le téléphone à l'oreille, genre, <rire> genre, je suis en business. Euh, donc il va peut-être revenir avec des infos, Simonet, on l'espère. Euh, en tout cas, aujourd'hui, on va dire, l'équipe le, Bappé, euh, les gens qui sont autour de lui, donc en gros ses parents, hein, principalement son père, qui est... Euh, donc bon, et, ils font savoir euh, que, euh, un, euh, euh, ils veulent surtout euh, être clairs euh, qu'en gros, s'il si faut rester au Paris Saint-Germain jusqu'à la fin euh, du contrat, il n'y a pas de problème euh, et que Kylian qu Mbappé jouera le jeu à fond, euh, euh, quoi qu'il arrive, euh, bien sûr, et qu'il est de, de toute façon hors de question euh, de re -signer. Voilà, ça, c'était la, la position... Euh, ah non, mais et est inchangeable, impossible et à changer c'est ce de qui côté. a été dit au non, mais encore dit, voilà. mais Gilbert, Moi, Je veux voilà. bien que ce soit le feuilleton, non, mais tout ça, ce sont des choses qui ont été dites depuis longtemps dans l'after, qu'il ne re-signerait pas, qu'il avait envie de partir, Alors, euh, que ça dépendait un de l'argent qui allait être mis sur la table. Très honnêtement, Jamais un élément nouveau que le Real n'allait pas aller claquer toute cette oseille, mais finalement, pour des raisons qu'on a expliquées aussi bien Fred que Thibault l'autre soir, le Real a également besoin d'un gros coup. Ils vont le faire et le PSG... Oh, Simone, il revient le PSG qui ne saisirait pas <rire> l'occasion de prendre 180 millions pour un joueur qui peut partir libre dans un an, mais c'est mais c'est complètement fou. Donc, évidemment qu'il va partir. C'est même plus que partir libre dans, dans, dans un an. C'est signer son contrat dans 4 mois, quoi.